Hello, la Pixie Army! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le How to Disney Bound que vous avez choisi. Et comme vous pouvez le voir, je suis en Merida et j'ai eu l'aide de Laetitia qui est derrière la caméra. Vous ne voyez pas, mais qui fait coucou quand même. Et de Xavier. Salut! Voilà, maquilleur, hairstylist, tout ça. Ouais, elle, a... elle est encore plus canon que la dernière fois. Tu vas me faire rougir, même si je suis déjà toute drôle. Donc, on vous laisse avec les images de la transformation c'est parti Alors première chose que je dois vous dire c'est que je me suis fait les ongles et j'ai vraiment été surprise par ce vernis kiko qui tient super bien. Donc je vous présente mes pouc-pouc, <rire> euh, c'est la première étape puisque bon, hors de question de rester comme ça. Donc on commence d'abord par les défaires. Ce sont en fait des nattes que j'ai ensuite nouées en boule et donc on défait mais parfois ça a du mal à se défaire. Je défais tout ça et je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un, surtout pour l'arrière de la tête parce que moi je galère donc j'ai laissé Xavier faire. Et puis à deux, ça va plus vite on va pas se mentir. Donc on coiffe bien mais mais attention à ne pas défaire les nœuds, sinon vous perdez tout le volume. Donc on coiffe au doigt uniquement pour avoir un max de volume et ensuite je pose mon petit bandeau de la marque Crown Athletic je vais vous l'écrire parce que je sais pas le prononcer et allez c'est parti pour le maquillage comme d'habitude on commence par la base lissante de chez Too Faced qu'on applique du coup sur le visage, ça permet de protéger la peau, de flouter tout ça, enfin effet magique et ensuite mon fond de teint de chez Benefit que je vous recommande pas spécialement qui en tout cas ne tient pas bien sur ma peau donc on le pose au Beauty Blender, on met deux couches pour que ça tienne bien et et ensuite on part sur l'anticerne. là encore mon anti-cerne actuel de chez Benefit mais je vais changer et là aussi on l'a mis au Beauty Blender, ensuite on poudre le tout avec cette poudre de chez MAC qui matifie et qui est transparente puis on passe au blush qu'on applique en 8 donc on a mélangé ces deux carnations pour obtenir la teinte parfaite pour Merida qui a un teint plutôt frais et léger donc il est posé en haut de la pommette comme ça et on a essayé vraiment de coller au personnage à son côté naturel mais tout en maquillant malgré tout le regard comme vous allez pouvoir le voir par la suite. <rire> j'adore ce petit reflet hey donc on utilise une poudre illuminatrice donc un highlighter qu'on met sur certaines zones stratégiques pour illuminer le teint alors ça je sais pas du tout faire donc je fais confiance à xavier là dessus et on passe ensuite à la partie que je préfère avec les yeux et cette palette d'alice au pays des merveilles qui n'est plus vendue. c'était une édition limitée et on va utiliser tous ces fards là. On commence donc à poser cette teinte en forme de banane pour ensuite bien la flouter, avoir cet effet un petit peu fondu et que ça reste très lumineux. On floute bien à chaque fois pour avoir un rendu assez naturel qui se fond à la peau. Même si c'est difficile d'être naturel avec une teinte comme ça. Puis on utilise la teinte Lily au-dessus du sourcil et en creux de paupière pour avoir des points de lumière, ensuite on prend la teinte la plus foncée dans le coin de l'œil pour avoir un effet un peu plus intense sur le regard et on floute toujours Après ça on met donc le orange paradoxe sur le reste de la paupière et on mélange le tout pour un joli rendu et j'aime beaucoup cette zone de lumière J'adore ce dégradé de couleur, je trouve ça magnifique. On enlève les chutes, puisqu'il y en a quand même pas mal. Et ensuite, on passe à mon dessous d'œil, qu'on a décidé de faire bleu pour un petit rappel de la tenue de Mérida. On a choisi de faire le haut en orange pour rappeler ses cheveux et le bas avec une légère touche de bleu. Et petite astuce, sachez que si vous avez les yeux de la même forme que les miens, le fait de maquiller le dessous d'œil, ça atténue les cernes. On prend le fard le plus foncé et ensuite on le mélange à une teinte un poil plus claire. On floute, on floute, on floute. Et pour fignoler le haut du regard, on met du doré de cette palette de chez Dior. Après, bien sûr, si vous n'avez pas toutes ces couleurs, vous pouvez aussi obtenir un résultat qui reste très joli, hein, on est d'accord. Mon liner me manquait, du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre du crayon brun pour euh, rehausser le regard, pour lui donner de l'intensité. Puis on passe au mascara de chez Dior. Donc c'est pas celui que j'utilise habituellement, mais euh, le résultat est top. Je l'adore. La dernière petite touche c'est de faire les sourcils avec mon crayon Kiko et moi euh, la pixie du futur qui fait le montage, j'ai un peu honte d'utiliser cet outil, euh, vous le découvrirez dans le prochain Out to Disney Bound mais j'ai enfin investi dans du matos de qualité pour les sourcils. Donc après ça on a voulu reproduire les taches de rousseur de notre chère Merida sauf que c'était un petit peu compliqué, ça rend très bien à la caméra mais en vrai ça avait l'air d'être des boutons, j'avais l'impression d'avoir des pustules partout sur le visage. On a fait des petits points avec le crayon brun Et on a estompé tout ça au Beauty Blender pour un fondu plus naturel. On passe à présent à la bouche avec cet outil révolutionnaire que j'adore. C'est une sorte de labello, ça prépare en fait aux lèvres, ça les lisse et tout. J'adore, je vais investir, moi je vous le dis. Donc il est translucide et après ça on est parti sur un liquide mat dans des teintes un peu briques de chez Kat Von D. Et alors là, le coup de cœur sur la couleur. Et enfin, voilà pour le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez la Pixie Army, mais moi je me trouve assez fraîche, oui il faut le dire. De YouTube, Genre, euh... <rire> ah, ah, je suis trop bien maquillée! Oh voilà, <rire> Pour concevoir ce Disney Bound, j'avais deux éléments principaux en tête, le premier c'est ma paire de cuissards marron plates qui viennent de chez Primark que j'aime énormément et je voulais vraiment les porter par-dessus un pantalon puisque c'est une princesse certes qui est en robe pendant tout le film mais je la voyais vraiment en pantalon dans une tenue de tous les jours, un peu dans l'esprit qu'on voit dans les mondes de Ralph 2 et j'ai décidé d'associer ça à un body bleu qui je trouve à la couleur parfaite, c'était les deux éléments que j'avais depuis très longtemps dans mon dressing et que je voulais vraiment incorporer dans ce Disney Bound. Avec ça j'ai choisi de mettre un pantalon taille haute, un je trouve que ça flatte vraiment la silhouette et surtout je peux mettre une ceinture marron qui colle vraiment à l'esprit du personnage je rajoute par dessus une chemise imprimée tartan carreau vert je trouve que ça colle parfaitement à l'esprit du personnage là encore une Merida assez moderne un pince serre pour l'esprit forêt et je mets également un petit sac à main marron qui m'a déjà servi d'ailleurs pour faire la sacoche de Flynn Rider et j'y associe ces petites peluches qui viennent de Disneyland Paris qui sont les ours de Merida et côté bijoux donc j'ai choisi de faire sobre mais avec des pièces qui sont quand même très fortes notamment ce collier flèche que j'ai depuis des années donc je sais plus du tout d'où il vient je suis vraiment désolée il y a cette paire de boucles d'oreilles créoles je trouve que ça va vraiment bien avec les cheveux bouclés ça rehausse un peu le look et on a tout bêtement une bague flèche pour vraiment rappeler le collier. Et il y a également ce nœud pour les cheveux qui vient d'une créatrice que j'avais acheté sur Etsy mais il y a wouh, moult et il se trouve que j'ai perdu l'ours qui y avait dessus mais je trouve que ça fait un bon rappel et puis ça permet de tenir ma coiffure donc c'est quand même important. Et le dernier élément puisque bon on est quand même en plein hiver c'est l'écharpe tartan et le manteau puisque euh, bah, ça fait très manteau peau de bête, peau d'ours <rire> et je trouve que ça colle bien et puis bah, on est en plein mois de janvier au moment où on tourne cette vidéo donc il fallait quand même penser à un manteau. Voilà Merci ARMY pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, nous on s'est bien éclaté à faire tout ça. Ah ouais, mmh, mmh. comme d'habitude. Oh, grave, et du coup on a un défi pour le prochain How to Disneybound que vous allez choisir. On vous demande de choisir une attraction de Disneyland Paris, donc je vais devoir faire une tenue à base d'une attraction. Voilà, juste ça, donc éclatez-vous dans les commentaires, ça peut être Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Uh, small World. En tout cas, n'oubliez pas de voter qu'une seule fois. Si vous voyez que l'attraction est déjà mise, mettez un like plutôt que de remettre plusieurs fois parce qu'il n'y en a qu'une seule qui est comptée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du relooking en commentaire. À aimer la vidéo si elle vous a plu. À la partager. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que la Pixie Army, on est juste les meilleurs. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Et bye bye, ces vieux cheveux. Bisous, <rire> bisous, bisous. bisous, bisous, bisous. bisous. Action les poutes poutes. <rire> oh les jolis petits poutes poutes. Ne sont ils pas magnifique les petits poutes -pout. <rire> <rire> Donc là, la Pixie Army. <rire> en fait, il a fallu que je coupe une mèche de cheveux euh, parce que j'arrivais pas à la sortir de l'élastique. Ça va que je vais chez le coiffeur demain. Hein. Donc voilà. On la <rire> Mais euh, même si on voit la lampe, c'est pas grave. Ouais. La belle. On en voit quasiment pas. Oh. <rires> j'ai faim. Bon, j'ai faim. <rires> si je fais genre c'est une capuche, Et ça se voit trop que c'est pas une capuche, c'est pas ridicule <rires> <rires> Ah bah et je me plains plus, c'est bon, j'ai. Attends, j'ai oublié mon sac à main. <rires> T'as dans... vu la petite euh... Alors, euh... La petite petite... action. <inaudible> Tourne. Baisse ton manteau. Les surprises Action Mais ben, c'est pas grave. <rire> on arrête de bouger du popoté et on devient Merida